Salut <rire> Aujourd'hui j'ai envie de te présenter Lucas, un mec génial qui fait une thèse en sciences biomédicales à Montréal. Il est neuropsychologue et neuroscientifique, un mix assez intéressant je trouve, et dans quelques instants il va nous parler de maladies neurodégénératives. Ah, il est là. Salut Lucas, comment ça va Bah ça va très bien et toi ça va, ça va. Alors Lucas, je pense que je suis le seul ici à te connaître. Alors pour pas faire de jaloux, est-ce que tu peux te présenter Mais avec plaisir. Alors moi je m'appelle Lucas Rona, je suis neuropsychologue de formation et actuellement je suis doctorant en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Je travaille sur les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer. Ce qui est assez atypique en fait, c'est que toi tu portes trois casquettes différentes. C'est que tu es psychologue, neuropsychologue et aussi tu as une formation en neurosciences. Alors en effet... Par contre, je, je reviendrai sur la notion de, de trois casquettes. Moi, je n'en considère que deux, puisque la neuropsychologie est une spécialité à part entière de la psychologie. Donc, je suis pas psychologue et neuropsychologue. Je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Et en plus, t'es humble. Ah, ah bah, est, elle est là, la troisième casquette. <rire> Alors, la neuropsychologie, c'est une discipline scientifique qui étudie les fonctions du cerveau, comme la mémoire, la concentration, le langage, chez des personnes qui présentent des anomalies cérébrales, des maladies du cerveau en général. Et comment tu t'es retrouvé à faire ce travail à Montréal C'est par le biais d'un congrès à Marseille que j'ai rencontré une professeure montréalaise qui m'a mis en relation avec plusieurs personnes de son équipe à Montréal. L'une de ces personnes a accepté de m'encadrer pour une thèse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé étudiant de l'Université de Montréal. Et c'est quoi donc ta thématique de recherche euh, C'est de comprendre comment les modifications des comportements dans le vieillissement peuvent fragiliser le cerveau et accélérer le vieillissement mental, le vieillissement de la mémoire, le vieillissement du langage. On cherche à savoir comment les modifications des comportements induisent une, une fragilité de ces processus-là. On s'intéresse à ça parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de maladies du vieillissement qu'on appelle des maladies neurodégénératives, qui se caractérisent par des pertes anormalement élevées de neurones pendant le vieillissement, qui sont diagnostiquées par la mise en évidence de troubles de la mémoire, de la concentration, du langage, etc. Et des questions qui se posent beaucoup en recherche, c'est comment on peut anticiper la venue de ces troubles-là Quels sont les facteurs fragilisants, les facteurs de vulnérabilité qui pourraient être contrôler dans la vie des personnes pour réduire le risque de développer une maladie neurodégénérative. Et ce qu'on remarque, c'est que les modifications des comportements peuvent être une voie à risque chez les personnes qui présentent un, un déclin de la mémoire, par exemple. Euh, quel est l'objectif, on va dire, final de ta thèse par rapport à ces patients-là comme tu dis très bien, d'ailleurs, l'objectif final de ces travaux, de ces travaux-là, avec beaucoup de, de prétention, bien sûr, d'essayer de prédire la survenue des troubles chez ces patients-là. Le but, ce sera d'observer à un instant T les modifications de comportement de ces patients-là. Est-ce que, est que le patient présente de la dépression Est-ce qu'il a une anxiété sévère Est-ce qu'il présente des hallucinations euh, ou d'autres choses Et en fonction de son état cérébral et de son état cognitif à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire « dans 4 ans, cette personne, elle va décliner »,« dans six ans, cette personne, elle va décliner », etc. Le but, c'est vraiment d'anticiper la survenue des troubles qui serviront au diagnostic, afin de l'anticiper, justement, ce diagnostic, afin d'améliorer l'accompagnement et la mise en place de traitement, plutôt que d'attendre que les troubles soient déjà là, pour dire bah cette personne est malade ou cette personne a besoin d'accompagnement. Ou de soutien, hein, bien évidemment. Est-ce que tu aurais un livre, un film euh, à conseiller Alors le premier que je recommanderais, qui est probablement le plus en lien avec ma thématique de recherche, c'est Still Alice. C'est un film sur la maladie d'Alzheimer qui est très prenant, qui est assez proche de la réalité du diagnostic et assez représentatif du déclin de la personne. Il est vraiment très intéressant, très bien fait donc je le recommande vraiment pleinement. Un deuxième qui est moins en lien avec mathématiques mais que j'adore, c'est Awakening ou l'éveil, si vous préférez, avec Robert De Niro et Robin Williams, qui est vraiment très bien fait. Ah, je l'ai vu, celui-là, il était excellent. Excellent, comme tu dis. Je le regarde régulièrement, mais je, je m'en lasse pas. Hein. Un ensemble de livres qui sont hyper intéressants et accessibles pour à peu près tout le monde, ce sont les ouvrages d'Oliver Sacks qui était un neurologue américain. Euh, on citera l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, euh, qui traite essentiellement des anomalies visuelles euh, chez les patients. L'odeur du si bémol euh, qui dédiabolise en quelque sorte les hallucinations. Euh, ça se lit très bien, c'est vraiment passionnant. Il, il a un discours envers ses patients qui, qui est vraiment passionné. Hein. Il va dans le détail, il, il a une considération pour la vie psychique de ses patients qui est, qui est vraiment très importante. C'est incroyable pour un neurologue qui plus est. Donc voilà, j'encourage vraiment. On va s'arrêter là, je pense que c'est déjà très, Pardon, très bien. Je, me, je me suis... Ah putain, je, je, viens, je viens de penser à un nouveau, je viens de penser à un autre. Que, que, que j'aurais pu mentionner, c'est le, le papillon et le scaphandre qui est très court et qui se lit très bien aussi. Mais c'est une autre thématique, ça encore. Ah, et peut-être qu'on peut aussi euh, dire aux gens qui nous regardent que s'ils ont envie de te lire, ils peuvent te retrouver sur le blog des Psychodingues où tu as écrit euh, plusieurs articles. Tout à fait, en effet, en effet. Euh, principalement des, des articles écrits et euh, pour l'instant euh, deux, deux articles vidéo euh, qui sont un petit peu plus récents. Merci, euh, merci Lucas pour euh, cette interview. J'espère que les